Hey, salut les chevelus, bienvenue dans cette vidéo Alors vous avez été très très très très très nombreux à me faire remarquer qu'il y a eu un gros gros bug au niveau du son dans la dernière vidéo et j'en suis vraiment désolé et donc j'ai décidé de réuploader la partie de la vidéo qui était couverte par la musique en corrigeant bien entendu ce problème. Donc tu vas pouvoir avoir accès à tous les conseils que j'ai donnés en répondant aux questions qui m'ont été posées sur YouTube et si tu as d'autres questions, bah n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et si tu veux voir les futures vidéos qui vont arriver sur le gros chapitre sur la décoloration qui sera donc uploadé en plusieurs fois comme vous me l'avez demandé, eh ben n'hésite pas à t'abonner. Voilà, merci. Donc, alors déjà, je viens de découvrir ta chaîne, je suis Bruna Alba, j'ai fait plusieurs décos avec Colimplex, je suis à la recherche d'un shampoing bleu qui fonctionne actuellement, j'utilise le soin patine d'une marque. Okay. Alors le shampoing bleu, je ne suis pas fan, ça laisse des pigments résiduels entre les écailles du cheveux. Je préfère les produits à la limite déjaunissants qui ne stagnent pas ou en tout cas qui ne créent pas de vrais pigments résiduels. Le spray, par exemple, qui sera bientôt en vente ou alors euh, des mousses ou des choses comme ça. Mais quelque chose qui part bien, pas quelque chose qui squatte vraiment sur le cheveu. Donc euh, les shampoings bleus, pas trop trop là pour les conseiller. Le spray qui va apparaître sur le, sur le site MNH bientôt là, lui sera vraiment au top pour entretenir un avant. Vous êtes où exactement? Je suis en modèle dans l'est de la France. Euh, alors. Le traitement de la laplex ne serait pas un miracle, Circa. Ben, mois, comme je dis toujours, ça me permet de faire des choses que je n'aurais jamais réussi à faire sans. Et ça me permet de passer de noir à blanc, de rouge à blanc en une journée. Donc, c'est ce genre de truc qui aurait été totalement impossible avant sa sortie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que le cheveu, déjà, à la base, présente une certaine bonne forme de résistance. Si tu ne peux pas le faire sans de laplex, c'est un conseil ne le fais pas du tout. Après, la plaque, ça te permet de tirer un petit peu plus sur la corde, mais ça ne te permet pas non plus d'avoir une corde qui soit totalement élastique et extensible. Donc, ne fais pas n'importe quoi, mmh. c'est... voilà. Donc, bravo, euh, oh, j'aime le détail du mélange de la couleur platine. Alors, les patines, je veux bien te donner des recettes de patines, mais ça ne vaudra rien, parce qu'en fonction la, du fond de déco sur lequel tu vas arriver après ta décoloration, et là, la patine sera totalement différente donc en fonction du fond de déco, il va falloir que tu choisisses une patine sur la base à laquelle correspond ton fond de déco mais ne stresse pas, on va refaire un point sur les fonds de déco une fois qu'on aura fait le point sur la décoloration donc on va voir tout ça j'ai déjà donné quelques recettes, en particulier sur IGTV j'ai une recette pour un blanc clair mais ça vaut par rapport au fond de déco que j'avais et par rapport à la gamme de produits avec laquelle je travaille Familiaristo aussi avec les produits, fais des petits tests sur des petites mèches et euh, tu réussiras à faire des trucs, euh, des trucs bien. J'ai un pdf de patine qui circule sur le groupe les coiffeurs du Turfu sur Facebook, que tu peux aller télécharger facilement. Alors, ça ne marche pas trop sur le site mnha.fr, je ne sais pas pourquoi il y a un bug, mais il sera corrigé dès que possible. Alors, je voudrais faire un blond chaud doré avec la technique de crêpage genre balayage. Je voulais savoir quelle recette de patine je dois utiliser. Patine. Euh, fond de déco, voilà. donc euh, c'est en fonction de ton fond de déco que tu choisiras ta patine donc si tu la veux plutôt chaude ben bah, tu privilégieras des reflets chauds si tu la veux plutôt froid tu privilégieras des reflets froids et donc tu pas bah, de corriger le fond de déco sur lequel tu atterris et de bien bien faire ta patine en adéquation avec la base à laquelle correspond ce fond de déco la deuxième fois donc euh, on va y venir dans les semaines qui arrivent alors, plusieurs plusieurs semaines si on fait la vidéo sur la décom plusieurs fois, ou dans quelques semaines, si on l'a fait en une seule vidéo, ça c'est toi qui choisis. Merci beaucoup pour les infos. J'ai un souci, mon ombré est trop clair, puis-je demander à le foncer Bien sûr, bien sûr. Est ton coiffeur a fait un petit peu trop clair, je peux lui avoir un petit souci dans la compréhension, mais rien de trop trop grave, il suffit juste qu'il fasse une patine un poil plus foncé. Alors après, trop clair, s'il y euh, a vraiment beaucoup de temps d'écart entre ce que tu as et ce que tu désirais, peut-être voir une préco avant de, de refoncer un petit peu, mais tout, tout est envisageable dans, dans l'absolu. Donc euh, oui, tu peux aller voir ton coiffeur, lui demander de refoncer. Comment réalise on le balayage californien Alors il y a une vidéo qui est sortie justement depuis sur la chaîne pour faire le balayage californien. Donc, je t'invite, Nada, à lui tirer rendre pour la regarder. Donc est-ce que je peux utiliser cette technique avec une coloration et non une décoloration pour le ombré gris euh, je ne sais pas ce que tu entends par une coloration ou une décoloration. Si c'est pour créer le ombré, oui, tu peux créer un ombré juste avec une couleur, à la limite, en sachant que tu es quand même limité par le nombre de tons d'éclaircissement que tu obtiendras avec ta couleur, et en sachant que si ton cheveu est 100% naturel, parce que s'il y a déjà une coloration d'oxydation sur ton cheveu, on n'éclaircit pas une coloration d'oxydation avec une autre coloration d'oxydation, quand bien même tu la fait de 30 ou 40 ce que je te déconseille. Donc, oui, la technique peut être réalisée avec un produit colorant ou lieu un produit décolorant, mais tu n'obtiendras pas le même résultat. Et si c'est pour obtenir un gris et appliquer directement le gris sur un cheveu naturel, même pas la peine d'y penser, ça ne marchera pas. Il faut absolument que ce soit appliqué sur un cheveu qui soit déjà bien décoloré et dont le fond de correspond au moins à une base pisse. Euh, je voudrais savoir quelle patine, je l'ai dit il y a quelques secondes, euh, votre salon est-il sur Paris Non. Je suis dans l'Est de la France, mais je vais faire des interventions en salon dans peu de temps. Voilà. Euh, c'est la première fois que je vois mélanger avec du fixateur de permanente. d'un eh oui, ça marche comme un Occident à 2 ou 3 volumes. Alors, euh, c'est bien parce que ça respecte plus le cheveu, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup moins fort. Euh, comme tu peux le voir, moi j en plus j'utilise beaucoup de crème ou d'huile dans, dans mes patines pour embolir encore plus la force du produit. Donc ça te permet d'avoir un produit qui est beaucoup plus respectueux. Par contre, à l'inverse, tu as beaucoup moins de profondeur. Donc, si tu vas avoir beaucoup plus de vibrance, d'accroche, de, de, tout ça, bon, peut-être euh, augmenter un petit peu la force euh, d'oxydant. Mais ça te permet d'avoir euh, une patine très légère, très très bien pour les pastels, un petit peu moins pour euh, des patines plus plus flash. J'ai un problème pour choisir mes patines, un conseil oui, un conseil le fond de déco, comme d'hab comme toujours. Donc, on en a parlé il y a quelques minutes du fond de déco, n'hésite pas, tu une tu réécoutes si nous ont, mais on va y revenir, on va parler hein, de la décoloration là parce que c'est un gros gros pavé qu'il faut que je jette dans l'eau parce que là. C'est compris. Et après on va parler vite fait des fonds de déco et euh, de la colorimétrie mais ce sera assez succinct, assez rapide, on va faire vite fait le point sur les bases. Normalement ça sert à rien parce que tout le monde doit les connaître par cœur mais c'est juste pour être sûr qu'après quand on va parler des patines, on ait les bases pour vraiment bien les apprécier. Parce que le but c'est de laisser personne se carreau et donc du coup même si tu as oublié 2-3 trucs ou que ça fait longtemps ou alors que tu sors seulement de l'école et puis du coup c'est un truc que tu as zappé, on va faire le point là-dessus comme ça au moins on sera... Bien, on aura des bons bagages pour avancer. Et donc, euh, quand on pas sur la vidéo sur les patines, on pourra parler de choses qu'on maîtrise. Et s'il y a un petit souci, hop, on verra la vidéo, et puis boum, ce sera fini, et on sera au clair. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très, très important. Donc, on va y revenir, on va faire vraiment un point complet sur toutes ces notions qui gravitent autour de la décoloration. Comment peut-on composer de nouvelles couleurs à partir de ce mélange Et bien, tu t'amuses, tu prends ta base, comme je fais. Dans la vidéo, tu prends ta base, on va dire une base 10 dans laquelle tu vas mettre 3g de rouge pour obtenir un rose. Pour 30g de 10, tu vas obtenir un rose très pâle. Et si tu fais la même chose avec du violet, tu vas obtenir un violet très Si tu fais la même chose avec du bleu, tu vas obtenir un bleu très pâle. Si après tu mélanges le violet si tu mélanges le bleu, si tu mélanges le rouge et le violet, si tu mélanges le rouge et le bleu, tu tiens encore un rouge de violet. Et si tu fais pareil avec un petit peu de jaune, ou que tu mélanges du jaune et du rouge, ou que tu mets une toute petite pointe de jaune dans le rouge, tous ces petits trucs-là. Si tu t'amuses à le faire, eh ben, tu obtiendras une infinité de possibilités de pastel. Et si à la place de 3 grammes de rouge, tu en mettais 12, ou si à la place de 3 grammes, tu en mettais qu'un, ou que tu mettais une toute petite pointe juste pour à peine roser, ou si tu faisais des mélanges différents vont sans bien mèche, ou si tu faisais une proportion différente entre la racine et les points, tu fais tout ce que tu veux. Tu peux vraiment t'amuser, tu peux vraiment y aller. Tu peux vraiment. Il n'y a aucune porte fermée. Tu, tu, tu vas, tu fonces, tu t'éclates. Donc, tu crées tous les mélanges que tu veux. Et tu peux même, si tu as un petit doute, un petit truc, un module dans tes calculs, tu prends tes petites mèches. Moi, je le fais souvent quand tu coupes des cheveux, Tu gardes des mèches quand elles font 10, 15 cm, qu'elles sont trop petites pour être envoyées à Solidaire. Et eh bien, tu les gardes, tu les décolores. Et puis, euh, ben, tu fais tes petits mélanges dessus, tu fais tes tests. Et c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai mis au point le PDF euh, des pastels avec la marque générique. Donc, n'hésite euh, pas, tu t'amuses, il n'y a aucune limite. Aucune, aucune, aucune, aucune limite. Donc, amuse-toi Est-il obligatoire de mélanger ta couleur avec une couleur à reflet bah, Pour obtenir un pastel rose, violet, bleu, euh, oui. Parce que dans la couleur naturelle, tu l'as pas. Mais après, euh, pour patiner à une des causes, tu es obligé de mettre une couleur à reflet, non. C est, c est, c est, ça n'a pas de sens de le faire, mais c'est une obligation. On enfin, n'est pas obligé de mettre une couleur en fait. On peut pas le faire. Euh, je ne comprends pas la logique. Il faudrait quand même que soit la bonne logique. Donc, si tu veux patiner juste avec du 8, euh, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas interdit. C'est juste que quand tu arrives sur un fond de déco euh, jaune ou jaune pâle, bah, il faut quand même que tu aies un petit reflet qui contre jaune et puis que tu aies la base qui corresponde au fond de déco sur lequel tu arrives. Mais oui, après tu peux faire euh, ce que tu veux. Si tu veux avoir une couleur plutôt naturelle, oui. Oui, bah juste un but. Voilà, il faut quand même un petit peu, soit du sang, soit du soit enfin, quelque chose qui corresponde, ou de ou de sombré, qui correspondent au fond de l'écho sur lequel tu es, parce que sinon il ressortirait inévitablement sur ta couleur. Donc je passe hein, sur ce qui n'est pas vraiment des questions. Je m'intéresse principalement vraiment aux questions. Merci en attendant à hein, toutes les éloges qui sont faites de part et d'autre au travers des commentaires. Donc voilà, on a fait un peu le tour hein, sur toutes les questions qui sont apparues sur YouTube. Alors, elles ne sont peut-être pas toutes passées en revue, mais euh, sinon après la vidéo elle va faire 45 minutes, je ne suis pas sûr que ça plaise. Donc voilà, donc on va déjà se contenter de ça. N'hésite pas, tu mets toutes les questions que tu veux dans les commentaires, je, je te répondrai de façon obligatoirement, de façon individuelle, et j'essaierai de passer la question dans une future vidéo pour euh, que la réponse soit accessible à tout le monde et puisse aider le plus grand nombre. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te remercie de ta fidélité. Je vous remercie encore une fois et mille fois pour euh, l'abonnement, pour euh, toutes les choses que vous avez faites ces dernières semaines qui ont fait grimper les statistiques de ma chaîne en flèche. Donc, merci, merci, merci, merci, merci, merci encore. Merci encore d'avoir regardé aussi cette vidéo. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. Donc, maintenant, j'attends tes retours pour savoir comment on va les programmer. En attendant, bah, je te dis, prends bien soin de tes cheveux, enfin, surtout de ceux de tes clients. A très bientôt. Ciao, ciao